Cancer et ascendant au cancer, dans votre horoscope de ce mois d'août, des très beaux aspects sont les plus beaux de l'année, hein? on peut dire ça parce que c'était pourri avant et ça sera pourri après! je des guillemets, hein. euh, Donc ce mois d'août voit le soleil dominer l'ambiance, euh, euh, étant donné qu'il est en lion et il est à sa place dans son signe d'élection, et euh, donc il est très puissant, d'autant plus que, comme nous allons le voir, il va faire euh, conjonction avec euh, vénus et puis surtout un bon aspect avec jupiter, la planète de chance. Donc c'est vraiment une très très belle conjoncture. En ce qui vous concerne, la présence du soleil et de vénus en lion met l'accent sur, euh, euh, sur plusieurs domaines, bon le premier étant celui de l'argent, des biens, des possessions, des acquisitions. Alors si vous voulez acheter quelque chose, c'est le bon moment par exemple. Hein. Vous serez content de votre acquisition, et, et vraiment, il euh, n'y aura, euh, aura pas de problème apparemment. Hein? Euh, mais c'est aussi un, un, un signe secteur qui va représenter euh, votre instinct de possession. Hein? Alors donc attention à ne pas être un petit peu plus jaloux que d'habitude, ou alors euh, veillez à ne pas traiter les gens que vous aimez euh, comme des objets, vous appartenant, parce que souvent on peut penser, quand on aime quelqu'un, qu'on se sent aimé par cette personne, on peut avoir euh, euh, bah, l'impression que cette personne vous appartient et du coup euh, toute intrusion euh, de, du monde extérieur de quelqu'un d'autre peut euh, provoquer en vous des émotions liées à, à la jalousie, au, au fait que bon, euh, ça ne vous plaît pas que ça se passe comme ça, hein? alors ça sera surtout pour ceux qui ont l'opposition de saturne et qui ont tendance un petit peu à voir le verre à moitié vide, euh, mais bon, de toute façon je vous engage à profiter au maximum des bons aspects, et même de ceux de la Vierge, puisque le soleil va passer en, en vierge le 23 août, il sera en bon aspect avec uranus et vous allez voir la rentrée sera quelque chose de, de, de vraiment très intéressant pour vous parce que vous allez en apprendre encore davantage ou peut-être évoluer, progresser euh, énormément dans votre travail puisque la vierge est le signe du travail. Mm. Alors précisément dans le domaine du travail, si jamais vous travaillez au mois d'août, ça arrive, euh, et de votre vie quotidienne, si vous êtes en vacances, on, on va avoir plusieurs phases. Hein. Il y a une première phase où Mercure est dans votre troisième e décan, hein, ça, ça va durer à peu près jusqu'au 11, euh, 11 août, et euh, elle vient de faire une rétrogradation, donc vous avez euh, très certainement, 3e décan, attendu une réponse, euh, attendu quelqu'un, euh, euh, des nouvelles, enfin euh, un papier, euh, un courrier, enfin vous avez attendu quelque chose et vous l'avez obtenu ou vous allez l'obtenir d'ici le 11 avec le retour de euh, mercure euh, sur les positions qu'elle avait occupées euh, précédemment. Euh, donc c'est une assez bonne conjoncture, euh, euh, étant donné que bon, ça se passe dans votre signe et que euh, vous maîtriserez euh, complètement euh, même euh, tout ce qui est de la communication et des échanges avec vos proches, hein, ça, ça passera plutôt bien euh, pour vous euh, 3e décan. A partir du 11, Mercure sera, euh, occupera le Lion, donc le signe du mois, et euh, bon, dans un premier temps elle sera euh, un, un petit peu fâchée avec Uranus, mais ça peut pas euh, avoir des faits négatifs sur vous, pas du tout, au contraire ça peut vous donner une idée. Vous avez une idée soudaine que vous allez vouloir mettre en application, alors peut-être ce sera envers et contre tous, c'est-à-dire que bon, comme Uranus est dissonant, il est possible que bon les autres n'acceptent pas votre idée, mais bon on vous connaît, vous les cancers, vous êtes accrocheurs, hein, et euh, euh, quand vous avez décidé de quelque chose, eh bien euh, ça ne vous lâche pas, hein, euh, et, et vous allez jusqu'au bout, vous, vous n'êtes pas euh, du tout euh, comme euh, des signes doubles comme le Gémeaux ou le Sagittaire euh, qui vont pas... Euh, qui vont se dire bon ben je reprendrai ça plus tard, ou je laisse tomber, je vais faire autre chose. Non! Là, hein, vous irez au bout de ce que vous désirez. Côté amour, alors est-ce que Vénus va vous apporter ce que vous attendez pour cet été? Vénus va être dans le même signe que les autres planètes, c'est quand même assez rare hein, la conjoncture de ce mois d'août, euh, puisque Vénus va être conjointe au soleil, euh, ils vont faire la course ensemble en lion, hein, la plupart du temps, avec le bon aspect qu'on a vu avec Jupiter, qui donc est un, un projecteur, hein, qui est un amplificateur. Et donc tout ce qui est des questions amoureuses, ça va être vraiment euh, hein, puissance 10, hein, on peut dire d'autant plus que vous, le, le, le Cancer, vous êtes quand même assez émotif et sensible. Donc euh, cette Vénus en Lion, je vous l'ai dit tout à l'heure, accentue hein, votre nature un peu possessive, jalouse, vous êtes toujours un petit peu à l'arrière-plan, hein. il y a toujours la peur de, de ne pas être assez aimé, de ne pas être assez rassuré finalement, par euh, votre partenaire. Hein? Maintenant si vous êtes célibataire, euh, il, il peut se passer euh, certaines rencontres, euh, certains, certaines personnes vont vous plaire, c'est possible, mais euh, vous ne serez pas tout à fait en confiance et euh, bon, vous n'aurez pas tort. Hein? Euh, Vénus va changer de signe elle va rentrer euh, en vierge euh, aux environs du 21 et euh, alors là bon, ce sera excellent pour ceux du premier décan qui euh, finiront leurs vacances avec euh, possiblement euh, un cœur qui bat plus vite ou un rapprochement avec votre euh, partenaire habituel, ou alors une rencontre, quelqu'un qui vous fera quand même pas mal fantasmer et qui sera un petit peu différent des autres. Hein. L'association le, le, le, le, de vénus et, et de uranus donnant souvent un côté un peu spécial si vous voulez, ou à la personne que vous rencontrez, ou aux circonstances dans lesquelles vous, vous la rencontrez, ou encore, euh, bon, euh, le fait que vous, vous, vous ressentez des choses que vous n'avez peut-être jamais ressenties. Mais là bon, ça c'est vraiment dans des cas un petit peu exceptionnels. On va s'intéresser maintenant à votre forme, à votre comment je me sens, est-ce que j'ai la pêche ou pas, mais aussi à votre sexualité puisqu'on va regarder ce que fait Mars. Et mars ben elle fait comme les autres, hein, jusqu'au 18, en tout cas elle est en Lion et elle est conjointe à votre soleil, de, enfin à votre soleil, elle est conjointe au soleil en Lion. Hein. Évidemment donc ça ne peut que doper euh, votre libido, votre désir et euh, la volonté aussi de provoquer euh, le désir chez votre conjoint ou chez que vous venez de rencontrer, hein, ce sera vraiment euh, pour vous, si vous arrivez à, à provoquer euh, l'envie, euh, le désir chez l'autre, eh bien vous vous sentirez bien dans votre peau, hein, parce que quelque part Mars, le Mars qui est à l'intérieur de vous, euh, vous pousse hein, dans cette direction, vous dit euh, si l'autre me désire, ça veut dire qu'il m'aime. C'est possible hein, bien sûr que ça peut être lié, mais bon, euh, parfois ça peut être que ça aussi. Si vous faites une rencontre par exemple, bien évidemment au départ, il n'y a pas forcément de sentiment, au départ c'est une attirance. Hein. Donc euh, vous pourriez effectivement être très attiré par quelqu'un, en tout cas jusqu'au 18, hein, tant que Mars sera en Lyon. Et après, la planète sera en phase avec vous, en harmonie avec vous depuis euh, la Vierge et euh, donc Mars et Uranus seront également en bon aspect. Vous allez euh, décoller, hein? vous allez euh, dépasser tout le monde tellement euh, vous serez euh, dynamique, décidé, ferme sur vos positions, euh, vous serez, euh, on va même dire un petit peu Focaliser quand même sur votre sur votre travail, sur ce que vous avez à faire et rien ne pourra vous distraire et personne ne pourra vous empêcher de faire ce que vous avez décidé de faire. Hein. Vous serez vraiment euh, un petit peu têtu et, et obstiné. Et quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme.